Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque et de la Sainte Seine. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre d'où vient la Pâque et pourquoi Jésus-Christ, avant de passer donc par la Passion, donc l'œuvre de la Croix, tenait-il vraiment à partager justement ce pain avec ses disciples donc nous allons, comme je le dis toujours, retourner dans la Bible et voir où est-ce que la Pâque commence et qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui à notre heure, à notre heure de la foi. Donc on va lire sans plus tarder dans Exode 12. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte ce mois-ci sera pour vous,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 Et donc le Seigneur va leur demander à chacun dans chaque famille de prendre un agneau qui était jeune, frais, d'accord, âgé d'un an, d'accord, et il devrait justement euh, le sacrifier et en manger, mais il ne devait pas en manger du sang, c'est très important. Et euh, ce repas-là devait se faire entre les deux nuits. Alors, donc il devait en manger à la hâte, d'accord, parce que le départ était euh, presque annoncé. Alors, nous voyons comment est-ce que euh, la Pâque commence finalement en Égypte. Donc, la première leçon à tirer, c'est que euh, euh, l'agneau, cet agneau doit être jeune, sans défaut, d'accord, frais, âgé d'une année, et euh, il devait se manger la nuit, rôti au feu. On ne devait pas le cuire ni le bouillir dans l'eau, et il devait se faire comme cela, d'accord. Et il n'en mangeait pas le sang. C'est très important. Parce que on va comprendre avec la Sainte Seine, quand on va parler, quand on va développer la Sainte Seine. Et le sang était appliqué sur les linteaux et les deux portes de la maison, d'accord Et nous savons euh, tout ce qui s'est passé après. Alors, la Bible dit au verset euh, euh, au verset 14 vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi. Perpétuelle pour vos descendants, d'accord. Donc ici, la Pâque juive, elle va être perpétuelle selon la parole, selon la loi qui leur a été euh, donnée, d'accord. Et cette loi-là ne concerne que les Juifs. Elle va être à perpétuité, perpétuelle, une loi perpétuelle. Alors, donc maintenant nous allons comprendre qu'est-ce que c'est la Pâque. Comme je vous le dis toujours, l'ancienne alliance a précédé la nouvelle alliance. Donc, c'était la préfiguration, d'accord C'était le symbole de ce qui devait venir. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans la Nouvelle Alliance Alors, la Pâque dans la Nouvelle Alliance, c'est simplement euh, euh, notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'agneau sans défaut, d'accord Sans tâche, jeune, ici, c'était Jésus-Christ. On va le voir, bien sûr, dans 1 Corinthiens 5, verset 8. Faites disparaître le vieux, le vin. Afin que vous ne soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans le vin, car Christ notre Pâque a été immolé. Car Christ notre Pâque a été immolé. Amen. Donc notre Pâque, notre Pâque à nous, bien-aimés, ce n'est pas une date, d'accord Parce que l'agneau qui était représenté dans l'ancienne alliance, et euh, euh, euh, cet, euh, cet agneau, c'est Jésus-Christ aujourd'hui qui a été immolé. Comment il a été immolé Il a été immolé par l'œuvre de la croix, par le sacrifice de la croix. Nous savons tous ce qui s'est passé, d'accord Avant qu'il ne soit crucifié, nous avons vu les souffrances. Nous avons vu euh, comment, comment est-ce qu'il a été, euh, n'est-ce pas, humilié, d'accord Par les souverains sacrificateurs. Et donc, cette Pâque, ce n'est pas une date que nous célébrons. La Pâque, en réalité, c'est tous les jours parce que c'est un passage, d'accord Donc, en grec, veut dire Pessa. C'est un passage, nous sortons, donc nous partons d'un point vers un autre. Là, Jésus-Christ, qui était représenté dans l'ancienne alliance par l'agneau, d'accord Et le pain sans levain qu'ils ont mangé avec cette viande qui représentait Jésus-Christ, comme vous le savez, le levain, c'est ce qui fait monter la farine, d'accord Or, oh, Jésus-Christ ne pouvait pas être ce levain-là. Pourquoi? Parce que le levain représente ici l'orgueil, tout ce qui concerne le monde. D'accord? Prenez bien aimé que ce n'est pas des dates. D'accord? La date n'a rien à voir avec oh, la célébration de la Pâque. Nous, en tant qu'enfants des dieux, nous célébrons la Pâque tous les jours. D'accord? Et on va voir ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ lui-même a fêté la Pâque des Juifs. Pourquoi a-t-il fêté la Pâque des Juifs Et c'est là où d'ailleurs on va parler aussi de la Sainte-Seine, parce que la Sainte-Seine vient après ce repas-là avec ses disciples. Pourquoi a-t-il fêté cette Pâque Parce que c'était pour accomplir la loi, d'accord Il fallait qu'il accomplisse la loi. Parce que, n'oubliez pas, Jésus-Christ est né sous la loi, d'accord C'était pour l'accomplir. Et c'est pour cette raison, il va demander à ses disciples, d'accord, d'aller préparer. D'aller préparer la Pâque qu'il devait en manger. On va lire ensemble. On va lire dans Luc 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque. Là, sont pas de la Pâque des Juifs. D'accord? « Afin que nous la mangeons, il lui dit, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il est répondu, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, « Vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, dans la maison où il entrera, et, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, « Où est le euh, lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?»« Et il vous montrera une grande chambre, haute, mais c'est là que vous préparerez la Pâque. » Amen. Ensuite, on va comprendre quand on va parler de la Sainte Seine. Donc, comprenez, là, Jésus-Christ va fêter selon la loi bien sûr pour accomplir la loi. Donc comprenez bien aimé, c'est juste une transition, d'accord Donc la Pâque qui était instituée dans Exode pour les enfants d'Israël représentait Jésus-Christ n'étant pas encore venu, il fallait qu'il soit représenté par l'agneau, d'accord Et le pain et, et cet, cet agneau se mangeait sans euh, euh, avec du pain sans levain, d'accord Donc c'était du pain pur pour montrer la pureté, d'accord, la sainteté de, de cet homme qui est Jésus-Christ, qui devait prendre notre place. Maintenant, nous allons parler de euh, la Sainte Seine. Qu'est-ce que c'est, bien aimé, la Sainte Seine Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames et des fausses interprétations sur la Sainte Seine. La Bible dit, Luc euh, 22, à partir du verset euh, 14. Alors, la Bible dit ceci. « L'heure étant venue, il s'est mis à table. » Et les apôtres avec lui, il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Comme je vous ai dit, c'était pour signifier la transition, la fin, d'accord, de euh, la mission de Christ. Il dit « Il a désiré vivement manger cette Pâque avec, avec ses disciples, d'accord, avant de souffrir. » Parce que justement, quand vous le savez, dès le commencement, il était dit que l'agneau devait venir et il devait souffrir, il devait prendre notre place. Nous sommes en train d'aller pour comprendre ce que c'est la Sainte Seine bien-aimée. Car, je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des dieux. Voilà, il le confirme. Il n'en mangerait plus jusqu'à ce que cela soit accompli. C'est-à-dire la promesse, d'accord, qui a été dite. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume des dieux soit venu. Amen. Il est en train là de confirmer la fin de sa mission. Christ est arrivé à la fin de la mission et il va bien sûr le confirmer par cet acte là. Amen. Verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant Ceci est, est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. On va essayer de comprendre la Sainte Seine bien-aimée. Voilà aujourd'hui les gens qui ont perpétué euh, donc, cette tradition comme quoi la Sainte Seine serait du pain et euh, du jus de raisin qu'on nous faisait boire dans les églises. Alors que c'est une révélation, c'est une expression d'une révélation bien-aimée. Faites ceci, d'accord? Ceci est mon corps qui est donné pour vous. « Faites ceci en mémoire de moi. » Qu'est-ce que cela veut dire Christ veut simplement dire que maintenant que je suis arrivé à la fin de ma mission, tout ce donc qu'il a été dit sur moi est, va, est accompli ou va s'accomplir parce qu'il faut qu'il qu aille jusqu'au bout de la mission, la résurrection, d'accord Et vous allez faire ceci. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de l'acte du pain qu'on nous distribue avec du jus de raisin. C'est pas ça qu'il faut faire en souvenir de Jésus-Christ. Ce qu'il faut faire en souvenir de Jésus-Christ, c'est bien aimé. la répentance, c'est-à-dire reconnaître que Jésus-Christ a pris notre place à la croix, il a souffert pour nous. C'est cela fait ceci en mémoire de moi, bien aimé. Donc la Sainte Seine, ce n'est pas le pain, d'accord Le pain, il est fait maison, le pain, il est fait à la boulangerie, ce n'est pas le vin rouge qu'on nous faisait boire, d'accord Ici, c'est la parole du Seigneur qu'il faut s'en approprier. C'est ça la Sainte Seine. Et ceci, ce n'est pas une période, d'accord C'est tous les jours de nos vies, bien-aimés, que nous devons nous souvenir. Que cette place de la croix, c'était destinée à nous, pêcheurs. Que cette place de la croix, c'était destinée à nous, aux pêcheurs. Mais il a pris cette place pour que nous soyons sauvés. Donc ce n'est pas le pain. Le pain, fait maison ou fait boulangerie, ne veut rien dire. Et ne représente en rien, en rien du tout, d'accord? C'était un symbole. Si le Christ l'a fait, parce que il n'était pas encore passé à l'acte, il était en train de signifier à ses apôtres et à nous chrétiens qui devaient venir qu'il était en fin de mission. Une fois que l'acte a été posé, nous ne pouvons plus revenir. Ce que nous devons faire, c'est de croire. D'ailleurs, vous allez voir que la Sainte Seine Bien-Aimée a été instituée avant même que cette Pâque, cette Pâque n'arrive. On va lire dans Jean 6, verset 51, jusqu'au verset 56. On peut commencer même un peu plus haut. On va lire quelques versets. La Bible dit ceci, au verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croira en moi n'aura jamais soif. » Amen. Alors, au verset 51, il est dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. »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 vous n'avez point la vie en vous-même. D'accord? C'est lui qui mangera ma chair et qui, qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est, est vraiment une ordure. Et mon sang est vraiment une euh, breuvage. C'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Donc, bien aimé, le, le pain dont il parle ici, ce n'est pas ce pain qui était représenté, d'accord Pour nous montrer la Sainte Seine, d'accord Le pain dont il parle ici, c'est la parole, c'est sa parole à lui, d'accord Et ce sang-là, c'est le symbole de la nouvelle alliance qu'il va sceller avec l'Église, avec tous les croyants. Luc 22, verset 20, il dit, « Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue, qui est répandue pour vous. Voilà, bien aimé. Donc, la Sainte Seine, ce n'est pas le pain et le jus de raisin qu'on nous donnait, d'accord? Ce n'est pas ça. La Sainte Seine ici, c'est une représentation, d'accord? Et donc, ce que nous devons faire, c'est de s'approprier de la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ que nous devons, euh, bien sûr, boire. C'est cette nouvelle alliance que nous devons nous souvenir chaque jour de, de nos vies, bien-aimés, jusqu'à ce qu'ils viennent nous chercher. Si la mort ne nous trouve pas, nous devons nous souvenir jour après jour. La Sainte scène bien-aimée, c'est la sanctification. Et Il faut retenir ici la Sainte scène bien-aimée, c'est la parole sainte. Appropriez-vous de la parole du Seigneur, c'est ça qui donne la vie en faisant ceci, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire, nous devons nous souvenir, d'accord, de la souffrance de Jésus-Christ. Et cela, c'est pas une période, simplement. C'est tous les jours de nos vies, quand nous marchons, quand nous nous réveillons, et nous marchons, quand nous travaillons, quand nous voyageons, quand nous sommes endormis. C'est toute la vie chrétienne bien-aimée que nous devons nous souvenir, que lui, il était saint. Il, il n'avait ni péché, ni tâche, d'accord Il n'avait ni défaut. Mais il a pris notre place pour que nous, aujourd'hui, nous ayons la vie. Il a donné de son sang, il a payé le prix de son sang pour que nous ayons la vie. C'est cela la sainte scène, bien-aimée. Sortez des religions, bien-aimée. Je ne suis prêt de le dire. Sortez des religions et prenez du recul. Commencez à chercher le Seigneur. Il, vous, il va se révéler. Il va se révéler et nous montrer réellement. Euh, la parole et euh, la parole du Seigneur. Bien aimé, partage cet enseignement avec tes frères et sœurs, D'accord? Abonnez-vous à ma chaîne euh, YouTube qui s'appelle MG Indigné et à ma page Facebook Assemblée pour ne manquer aucun enseignement. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.